Il parvient à structurer euh, tout ce que, en tout cas, moi personnellement, j'ai dans mes pensées depuis bien longtemps. Euh, et c'est vrai qu'au quotidien, je ressens vraiment le besoin de, euh, de communiquer l'enthousiasme et l'optimisme dans lequel je suis euh, tombée toute petite. Mais il, a, il est parvenu en une demi-heure à, à nous dire comment fonctionner et, et surtout à prendre du temps pour soi. Et je pense que ça c'est vraiment l'essentiel, pouvoir revenir dans sa bulle et rebondir pour donner de l'énergie aux autres.